Alléluia Adorateur, adoratrice Désolé, il y a quelqu'un qui a appelé Pendant que j'étais lancé Et ça a coupé le direct Alors je reprends Et je proclame encore une fois Que la vie n'est que vanité Que la vie n'est que vanité Alors je me soumets à la volonté de Dieu je me soumets à la volonté de Dieu avec foi, parce que j'ai foi en mon Dieu. J'ai foi en Dieu qui est le Dieu tout-puissant, qui est le Dieu au-dessus de tous les cieux, qui est le Dieu véritable, qui est l'unique, qui est mon papa, qui a versé son sang pour moi, qui m'a aimé le premier. Et c'est à ce Dieu-là que je me confie, quels que soient les... Les, les, les pannes de la technologie quel que soit euh, ce que la technologie fait pour nous empêcher d'avancer je crois que j'ai un Dieu fidèle je crois que la technologie peut me lâcher mais Dieu il reste fidèle que le nom de l'éternel soit béni en toutes choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés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 En toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous savons que toutes chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur éternel, toute chose concourt à mon bien, toute chose concourt au bien des enfants, des adorateurs, des adoratrices.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 Ta parole me dit que quand je traverse les eaux, quand je traverse le feu, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec moi. Et c'est pourquoi je suis convaincu éternel mon Dieu ce soir et je proclame Père que les deuils que je traverse Seigneur mon Dieu, c'est pour ta gloire et c'est Seigneur mon Dieu pour mon bien que tu le fais. Toi seul sais pour quel bien mais je crois que c'est pour mon bien que tu le fais. Victoire Victoire Nous avons la victoire nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Victoire, papa, victoire. Oui, nous avons la victoire. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu en toutes choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu victoire victoire nous avons la victoire nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur mon Dieu, je crois que tout ce qui m'arrive concourt à mon bien. Je crois que tout ce qui arrive aux adorateurs et adoratrices de l'Éternel, toutes ces personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui sont sur cette plateforme, je crois que tout ce qui leur arrive, Seigneur mon Dieu, concourt à leur bien. Victoire! Victoire! Nous avons la victoire, Seigneur. Même si nous pleurons, nous avons la victoire. Même lorsque je pleure, Seigneur mon Dieu, je sais une chose. Tu es fidèle et j'ai la victoire. Victoire, victoire. Nous avons la victoire. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je t'aime papa Et je crois que tout ce qui m'arrive concourt à mon bien Victoire Victoire Seigneur ce soir C'est le soir de ma victoire Nous avons la victoire le Seigneur c'est la victoire ce soir De toutes ces personnes qui sont connectées parce qu'elles t'aiment Victoire Victoire Nous avons la victoire nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Victoire, papa, victoire, Yahweh. Nous avons la victoire en ton nom. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci, papa. Papa Yahweh, je le dis. Papa Yahweh, tu es mon rocher. Papa Yahweh, bien-aimé, avance vers l'Éternel, en proclamant qui il est pour toi. Avance devant son trône, en proclamant et en chantant qui il est pour toi. Papa Yahweh. Papa Yahweh. Tu es mon appui. Papa Yahweh. Bien-aimé, dis-lui qu'il est pour toi pendant que tu avances vers lui. Crie à ton Dieu en lui disant qu'il est ton rocher, qu'il est ton appui, qu'il est ton papa. papa Papa, je proclame ce soir que je n'ai pas un autre appui que toi. Papa Yahweh, Papa Yahweh, tu es mon rocher, Papa Yahweh. Seigneur, nous avançons vers toi. Nous te proclamons Père éternel. Et chacun, Seigneur mon Dieu, t'appelle avec le nom que tu lui mets dans le cœur ce soir. Chacun t'appelle avec le nom que tu lui, tu lui donnes dans, dans votre alliance. Oh Seigneur mon Dieu, dans votre intimité, le nom que vous vous êtes donné, c'est avec ce nom que tes enfants t'appellent ce soir. Papa Yahweh, Papa Yahweh, tu es mon ami fidèle, Papa, Papa Yahweh, Papa Yahweh, Papa Yahweh. Papa Yahweh dans ta maison, Yahweh, reçois notre adoration. Oh, Saint-Esprit, viens m'inonder ce soir. Saint-Esprit, viens nous inonder. Esprit du Dieu vivant, viens nous inonder pendant que nous nous approchons du trône de notre Papa. Papa Yahweh, Papa Yahweh, tu es. « Papa, tu es mon rocher, tu es mon appui, oh Seigneur mon Dieu, tu es mon seul Dieu, tu es l'unique Dieu, tu es le véritable Dieu, tu es celui qui est sur mes lames, tu es mon pourvoyeur, oh Dieu tout-puissant, tu es l'éternel Dieu. » qui pourvoit mes besoins, celui qui me console, celui qui me positionne. Oh, Dieu tout-puissant, pour moi, tu es Yahweh, pour moi, tu es l'alpha, pour moi, tu es l'oméga, pour moi, tu es l'unique, pour moi, tu es le véritable, pour moi, oh, Père éternel, tu es celui qui a fait de moi sa chouchou. Oh, Père éternel, je suis heureuse lorsque je suis en ta présence. Je suis heureuse lorsque je m'adresse à toi. Seigneur, même dans la tribulation, je crois que tu es avec moi. Tu es mon Dieu fidèle. Oh, Père Père éternel, tu es celui à qui personne ne peut se comparer. Père éternel, c'est vrai, j'ai perdu des êtres chers, mais Seigneur, tu es au-dessus d'eux, tu es au-dessus de Père, et c'est toi qui as permis qu'ils s'en aillent, parce que Seigneur mon Dieu, tout ce que tu fais concourt à mon bien. Papa Yahweh, tu es mon salut, Papa Yahweh, tu es mon appui. Oh Seigneur mon Dieu, tu es l'amour de ma vie. Gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Yahweh, gloire à ton nom Elohim, Alléluia. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Oh Seigneur, je vais te servir célébrer toujours. Je veux proclamer ton nom. Je veux dire au monde entier que tu es mon papa. Je veux dire au monde entier que tu es le vrai Dieu. Je veux dire à l'Occident que tu es Dieu. Je veux proclamer ton nom. Je veux dire à la terre entière. Je veux dire à la terre. Je veux dire à l'univers qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi et que tu es mon papa et que le sang de Christ est versé pour moi sur la croix. Alléluia! Et que c'est pour moi que le Saint-Esprit est disponible. Oh alléluia! Parce que c'est ta promesse pour moi. Oh je veux dire au monde entier que tu es le Dieu fidèle. Je veux dire au monde entier. Que tu es le Dieu, au-dessus de tous les dieux. Que tu es le roi de gloire. Que tu es le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Louange à toi. Saint-Esprit vient inonder les adorateurs. Saint-Esprit, vient nous inonder. Saint-Esprit, vient nous inonder. Viens nous donner de nous approcher de notre Papa. Et ce soir d'être visité par sa présence. Oh Seigneur éternel, que le Saint-Esprit nous visite ce soir. Et que chaque personne qui se connecte, et chaque personne qui se connectera, soit visitée puissamment. Soit visitée puissamment. Parce que tu sièges dans la louange. Tu sièges dans l'adoration. Et c'est là, Seigneur, que réside ta puissance. C'est là, Seigneur, mon Dieu, que nous recevons de toi. C'est là que tu te manifestes. Et c'est ce que tu aimes, mon oh, Roi de gloire. Alléluia. Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci Yahweh. Je suis devant ta face, avec mes frères et sœurs ce soir, parce que nous t'aimons. Oh Dieu Tout-Puissant, parce que nous voulons chaque jour être dans ta présence. À tout instant, ô oh, Roi de gloire. Alléluia. Seigneur, tu sais combien de fois j'attendais que ce moment arrive, parce que j'ai envie de t'adorer. Parce que c'est là que je trouve, Seigneur, ma source de vie. C'est là que je trouve, Seigneur, mon Dieu, ma consolation. Parce que, Seigneur, tu es tout pour moi. Alléluia. Gloire à ton nom, Père éternel. Shalom, shalom, adorateur et adoratrice. Shalom, enfant de Dieu. Shalom, toi qui aimes l'éternel, mais que l'éternel aime par-dessus tout. Que l'éternel aime au-dessus de tout. Parce que son amour est si haut qu'on ne peut le surmonter. Son amour est si profond qu'on ne peut le sonder. Son amour est si vaste qu'on ne peut le contourner. Bien-aimé, et nous bénéficions de cet amour. Nous vivons dans cet amour. Alléluia. Seigneur, même si je pleure, je veux t'aimer toujours. Seigneur, même si je suis dans les larmes, Seigneur, je veux croire que tu es le Dieu fidèle, que tu es mon papa. Merci éternel, mon Dieu. Bien-aimé. Lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, Apocalypse 19, verset 5 à 7, je lis la parole de Dieu, Apocalypse 19, verset 5. La parole de Dieu dit que, « Et une voix sortit du trône, disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands, bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu, si ce soir tu penses que tu es dans cette disposition, si tu penses que ce soir tu sers Dieu, si tu penses que tu le crains, quel que soit qui tu es, loue ton Dieu parce que c'est la voix qui est sortie du trône. C'est un ordre que Dieu nous donne, c'est un ordre que Dieu nous donne. Au verset 6, il dit « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un, comme un bruit de grosses eaux. « Et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Alléluia. Bien-aimé, ce soir, mon Dieu mérite l'acclamation parce qu'il est entré dans son règne. Et je crois que ses promesses, ce qu'il dit dans cette parole, me concerne également et je veux louer notre Dieu. Je veux adorer mon Dieu ce soir avec ses enfants qui sont réunis devant son trône. Bien-aimé, souviens-toi d'une chose. La parole de Dieu dit, et que le, celui, le prophète dit, Jean Entendu comme la voix d'une foule nombreuse. Alléluia, comme un bruit de grosses eaux. Bien aimé, lorsque nous serons au ciel, sachez une chose, le ministère le plus grand au ciel, il n'y aura plus autre ministère, c'est l'adoration. C'est la louange, c'est l'adoration de notre papa. Et c'est pourquoi toi qui le fais maintenant, toi ici-bas, qui as décidé que l'adoration, c'est la, le ministère dans lequel tu t'engages. Bien-aimé, tu es dans le, un grand ministère. Parce que c'est le ministère qui est là-bas au ciel. Oh bien-aimé, au moment où tu es en train de l'adorer, les anges se prostènent et l'adorent. Oh bien-aimé, les 24 vieillards se prostènent et l'adorent. Bien-aimé, toi aussi, jette toute couronne humaine et prostène-toi pour adorer ton papa. Prostène-toi. Oh, quelle que soit la situation où tu te trouves, oublie tout ce soir et prostène-toi devant le trône de Papa Yahweh. Il a su son trône. Il regarde ses enfants se prosterner parce que c'est ce qu'il aime. La parole de Dieu dit, il y a une voix qui est sortie du trône. Bien aimé, une voix qui sort du trône, tu, tu penses que c'est la voix de qui? C'est la voix de celui que tu dois adorer. C'est un ordre que notre Dieu te donne. Une voix est sortie du trône. Cette voix s'adresse à toi. Cette voix s'adresse à moi. Et ce soir, moi, je vais obéir à cette voix. Je vais adorer l'éternel parce que je crois que je sers mon Dieu. Parce que je crois que je sers un Dieu qui est grand, qui est élevé et qui mérite l'adoration et je crois que je suis en train de servir un Dieu qui est craint et que je crains. Je suis son enfant. J'ai le saint tremblement d'un enfant de Dieu. En même temps, j'ai le saint tremblement d'une personne qui est pécheur devant Dieu et qui doit se répentir. Et c'est pour moi que le sang de Christ est versé. J'adore ce Dieu qui m'a justifié par le sang de l'agneau. J'adore ce Dieu qui mérite mon adoration, qui mérite que toute la création se prosterne et l'adore. Et je veux proclamer son nom. Je veux élever son nom ce soir. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci éternel, mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, toi qui fais de grandes choses pour nous, alléluia. Seigneur, ce soir encore parmi nous, tu as donné un an de plus à une personne. Tu as donné un an de plus à l'adorateur William Deboachi. Père éternel, je prie Seigneur mon Dieu que la grâce ta grâce soit sur sa vie. Je prie éternel mon Dieu, oh que l'onction qui est attachée aux enfants de Dieu s'attache à lui. Seigneur mon Dieu, que les promesses que tu as données à tes enfants, tes promesses Seigneur mon Dieu de bénédiction, tes promesses éternel mon Dieu de bonté, tes promesses oh Dieu tout puissant de paix s'attache à sa vie, gloire à ton nom Seigneur mon Dieu parce que tu vas faire quelque chose de spécial dans sa vie, ce n'est pas par hasard que tu lui donnes un an de plus, pendant que d'autres se sont éteints, pendant que d'autres n'ont pas pu se réveiller, à lui tu as donné un an de plus que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, joyeux anniversaire William que la, voie, la, la, la gloire de l'éternel soit sur ta vie gloire à toi Jésus, bien aimé ce soir l'éternel donne un notre, une voix est sortie du trône, est-ce que tu vas rester là à écouter juste ma voix, ou bien tu vas te disposer pour entendre la voix du Saint-Esprit est-ce que tu vas te disposer pour obéir à la voix de l'éternel qui dit adore ton Dieu, loue ton Dieu bien-aimé ce soir, moi je veux le louer moi je veux le louer, alors joins-toi à moi, là où tu te trouves quel que soit l'endroit où tu te trouves si tu es en train de faire quelque chose, je t'en supplie ce soir dépose ce que tu es en train de faire et adore ton Dieu, adore ton Dieu de toute ton âme, adore ton Dieu de tout ton cœur, Alléluia Chantons ensemble. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Jéhovah. Gloire à Dieu qui règne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 Tout le monde chante alléluia, tout le monde chante alléluia. Bien-aimé, là où tu te trouves, chante alléluia. Tout le monde chante alléluia, tout le monde chante alléluia. Oh, tout le monde chante alléluia, tout. Chante Alléluia. Seigneur, mon cœur crie Alléluia ce soir. Tout le monde chante Alléluia. Oh, tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Dieu de bonté. Alléluia. Dieu de Moïse. Alléluia. Dieu d'Abraham. Alléluia. Dieu de Josué. Alléluia. Dieu de David. Alléluia. Dieu d'Élisée. Tout le monde chante Alléluia. Oh, tout le monde chante Alléluia. Oh, tout le monde chante Alléluia. Seigneur, je joue ma voix aux anges ce soir pour chanter Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Papa, mon âme crie Alléluia. Mon âme crie Alléluia. Mon âme crie Alléluia. Alléluia, Alléluia, tout le monde chante Alléluia, oh tout le monde chante Alléluia. Mon âme crie Alléluia, mon cœur crie Alléluia, mon esprit crie Alléluia, tout mon être crie Alléluia, mon cœur crie Alléluia, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, Alléluia. Tu es Dieu, papa, mon cœur crie, Alléluia. Oh Seigneur, tu mérites mon Alléluia. Reçois ce soir mon Alléluia. Tout le monde chante, Alléluia. Oh, tout le monde chante, Alléluia. Tout le monde chante, alléluia, papa. Oh, tout le monde chante, alléluia. Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, comment ne pas te chanter, Alléluia. Tout le monde chante, Alléluia. Je me prostène à tes pieds. Tout le monde chante, Alléluia. Reçois notre Alléluia ce soir. Reçois notre adoration, Seigneur. Tout le monde chante, Alléluia. Seigneur, tes enfants sont prosténés à tes pieds ce soir. et te chantent, Alléluia reçois notre adoration roi de gloire reçois notre adoration Dieu très haut reçois notre adoration Dieu qui est élevé au-dessus des cieux reçois notre adoration Seigneur mon Dieu toi qui es plus grand que ce que l'on dit oh reçois mon adoration ce soir reçois mon adoration au oh Père éternel et que mon adoration Seigneur fasse bouger ton trône ce soir tout le monde chante Alléluia tout le monde chante « Alléluia » Oh, tout le monde chante « Alléluia » Tout le monde chante « Alléluia » Oh, Dieu d'Abraham, Dieu de Josué, Oh, Seigneur mon Dieu, Dieu de la veuve, Dieu des orphelins, je vais te chanter « Alléluia » ce soir. Oh, Dieu Tout-Puissant je veux chanter Alléluia. Mon cœur veut chanter Alléluia. Mon âme crie Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Dieu des veuves. Dieu des orphelins. Oh Dieu des adorateurs. Dieu des adoratrices. Dieu de toute la création. Mon âme crie Alléluia. Mon âme crie Alléluia. Reçois mon adoration ce soir. Tu mérites l'adoration. Tu es digne d'être levé. Gloire à ton nom Seigneur mon Dieu. Alléluia. Père éternel tu es Dieu. Je sais que tu es le Dieu qui calme la tempête que je traverse. Je sais que tu es le Dieu qui calme la tempête que tes adorateurs traversent. Nous te faisons confiance au ténèbres et nous crions Alléluia parce que tu mérites notre Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante, Alléluia, Seigneur reçois notre Alléluia ce soir, que ton nom soit élevé Père, je te fais confiance, je me fie à toi, j'ai mis ma confiance en toi au oh Père éternel, et je sais que j'ai bien fait de mettre ma confiance en toi, Alléluia, parce que tu es fidèle dans tes promesses, tu es fidèle dans tes promesses, et je reçois Seigneur mon Dieu ta visitation, chacun de tes enfants connectés reçoit ta visite ce soir, chacun de tes enfants connectés reçoit ta visite Père éternel, quelles que soient les épreuves que je traite, avec Seigneur, je continue de te faire confiance. Je crois, Seigneur, mon Dieu, tu as quelque chose de merveilleux pour moi. Je crois, Seigneur, mon Dieu, tu as quelque chose de glorieux pour moi. C'est pour cela que tu me mettais en vie. Et c'est pour cela que tu mets tes paroles dans ma bouche pour t'adorer ce soir. Béni soit ton nom, ô roi de gloire. Louange à toi, ô éternel, mon Dieu tout puissant. Béni soit ton saint nom. Béni soit ton nom, ô Seigneur. Oh gloire à ton nom. Ah, alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus est vivant Seigneur, tu es vivant Tu es vivant et tu marches, Seigneur mon Dieu Sur toutes les circonstances de notre vie Seigneur mon Dieu, tu es élevé au-dessus Des circonstances de nos vies, ô oh Père Tu es élevé au-dessus de la mort Alléluia Alléluia Alléluia Jésus est vivant. Seigneur, tu es sur ton trône. Oh Seigneur, mon âme te voit sur ton trône ce soir. Et je suis heureux, Seigneur mon Dieu, de faire partie de ceux qui t'adorent. C'est un privilège que tu m'accordes. Parce que c'est le ministère, le seul ministère, Seigneur mon Dieu, qui va subsister après que la terre ait disparu. C'est ce ministère éternel. Oh Dieu, après, lorsque tu viendras dans ton règne, le ministère qui va subsister, c'est le ministère de l'adoration. C'est pourquoi, Seigneur, je crois que je suis une privilégiée. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je me tiens dans ta présence ah.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 « Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant » Bien aimé, si tu ouvres ton cœur ce soir Et que tu adores ton Dieu de toute ton âme Tu vas l'entendre te parler Tu vas le voir dans sa gloire Tu vas entendre la parole de Dieu dans ton cœur Tu vas rester dans l'intimité de ton Dieu ce soir Parce que tu t'es approché de lui Et que tu ne t'es pas laissé distraire par quoi que ce soit « Alléluia » alléluia alléluia jésus est vivant alléluia alléluia alléluia, alléluia jésus est vivant Bye. Yahweh, tu es mon rocher, Papa Yahweh, tu es mon appui, tu es mon consolateur, tu es mon pourvoyeur, tu es mon papa, tu es toute ma vie, Papa Yahweh, Papa, Papa Yahweh, tu es mon consolateur, ma paix. Ah, Papa Yahweh. Oui. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, lion de la tribu de Judas. Gloire à toi, étoile brillante du matin. Gloire à toi, étoile qui t'est révélée à moi. Ô oh, Seigneur mon Dieu, dans ces douleurs, dans ces pleurs bien aimées, j'ai vu l'étoile brillante du matin. L'Éternel m'a montré son étoile brillante et je suis convaincu que je ne suis en je suis en train d'adorer un Dieu qui est vivant c'est pourquoi au moment de l'adorer je, je sèche mes larmes et j'adore mon Dieu de toute mon âme parce que je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais que mon, mon Rédempteur est vivant, je sais qu'il vit et ce qu'il m'a promis va s'accomplir ce qu'il t'a promis va s'accomplir bien aimé, lorsque dans la tristesse Dieu se révèle à moi je crois que je suis en train d'adorer un Dieu vivant un Dieu glorieux, un Dieu fort, un Dieu qui est amour, Alléluia, gloire à toi Jésus, je t'aime au Papa Comment ne pas T'adorer Seigneur Comment ne pas t'adorer Lorsque tu te révèles à tes enfants Comme le Dieu fidèle Comment ne pas T'adorer Seigneur Comment ne pas T'adorer Comment ne pas T'adorer Comment ne pas t'adorer, oh Jésus, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer. Seigneur, je t'ai vu, j'ai vu cette étoile que tu m'as montrée pour me dire, alléluia, que tu n'as pas encore fini. Oh Seigneur mon Dieu, j'ai vu cette étoile et je suis heureux Seigneur mon Dieu de ce témoignage que tu mets dans ma bouche. Oh Seigneur mon Dieu, je me suis exclamé Alléluia, Alléluia, que des bouches, que des que des comptes à la des comptes Comment ne pas t'adorer Jésus? Comment ne pas te louer Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer, Jésus Oh Yahweh Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Tu es Dieu, tu m'aimes et je t'aime papa Comment ne pas t'adorer Oh Yahweh Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Seigneur je t'aime Oh Yahweh Oh comment ne pas te glorifier Comment ne pas te magnifier Comment ne pas t'adorer Oh Jésus ton nom est le nom qui libère Jésus. Ton nom est le nom qui vivifie Jésus. Ton nom est le nom qui console Yahweh. Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Oh Jésus Comment ne pas t'adorer Bien aimé, si tu disposes ton cœur Tu verras la gloire de Dieu Si tu disposes ton cœur Tu verras l'étoile brillante du matin Si tu disposes ton cœur bien aimé Dieu fait quelque chose de nouveau dans ta vie Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Oh Yahweh, comment ne pas te louer Comment ne pas t'adorer Tu mérites l'adoration. Comment ne pas t'adorer Oh Yahweh, Seigneur, comment ne pas t'adorer Comment ne pas te magnifier Comment ne pas te célébrer Comment ne pas te glorifier Tu es Yahweh, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es le vrai Dieu.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 Comment ne pas te célébrer, toi qui nous aimes au-dessus de tout, alors que tu es Dieu. Toi qui laisse Seigneur, mon Dieu, ta gloire pour descendre jusqu'à nous dans notre poussière. Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Seigneur, toi qui es le Dieu, lorsque tu parles, tout fait silence. Lorsque tu te lèves, Seigneur, tout se disperse. Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Oh Yahweh, Seigneur, tu as posé ton regard sur moi. Ton homme de servante, tu as fait de moi ta chouchou. Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Seigneur, toi qui me visites à chaque instant et qui es là encore ce soir au milieu de nous. Oh Yahweh, Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Oh Jésus, Seigneur, ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Tu es l'Alpha, tu es l'Omega. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, genoux fléchit Seigneur mon Dieu tout genou fléchira devant toi et tout genou fléchis à l'instant Père toutes nos tribulations toutes les épreuves dans lesquelles nous nous trouvons fléchissent les genoux devant toi ton nom est Jéhovah ton nom est Elohim au son de ta voix tout genoux fléchis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 Dieu de Jacob, Dieu d'Élysée, tu réponds par le feu, tu es le Dieu de Daniel. Alpha et Omega, papa, il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance, Yahweh, il n'y a point d'autre toi, oh Jésus, Alpha et Omega, mon âme veut te louer ce soir. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh.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 Yahweh, Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es mon Alpha, tu es mon Omega. Tu es l'Alpha de toute la création, de tout l'univers, tu es l'oméga. Oh Dieu, rien de ce qui existe n'existe en dehors de toi. Seigneur mon Dieu, tout dépend de ta volonté. Tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega, Seigneur, je lève les mains vers toi et je dis Seigneur mon Dieu, tu es l'Alpha, tu es l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Bien-aimé, procède-toi devant ton Dieu. Lève les mains vers ton Dieu et dis-lui qu'il est l'Alpha, qu'il est l'Oméga, qu'il est Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Dis-lui de tout ton cœur. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu mérites mon adoration. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Seigneur, si je ne t'adore pas, à qui je vais adorer Personne sur cette terre. Aucun être ne mérite ton adoration. Seigneur, mon Dieu, tu n'as pas été élu. Tu es Dieu. C'est toi qui choisis. C'est toi qui décides ce qui doit se faire. Seigneur, tu étais là avant le commencement. Tu es Yahweh, tu es l'alpha, tu es l'oméga Tu n'as pas été élu, tu n'as pas lutté ta place de Dieu avec quelqu'un Tu n'es pas en train de chercher à devenir Dieu Tu n'as pas cherché à devenir Dieu Tu n'as pas postulé pour être Dieu Tu étais là avant le commencement Tu es Dieu et c'est toi qui as créé le commencement Tu es Yahweh Tu es Yahweh Tu es Yahweh tu es Yahweh. Entends le cri de mon cœur ce soir. Reçois notre adoration. Tu es Yahweh. Alpha. Oh Jésus, merci. Parce que tu agrées notre adoration. Et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha. Et Oméga. Tu es mon bouclier. Ma force. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh Seigneur, je veux dire ce soir comme ma sœur Linda Kwasi hier. J'aimerais dire, Seigneur, qu'une heure dans tes pavis vaut mieux que mille ailleurs. Tu es mon mon bouclier ma force, tu es mon bouclier Yahweh, le roc sur qui j'ai fondé ma vie, Seigneur tu es mon bouclier bien aimé, dis à l'éternel ce soir qu'il est ton bouclier, qu'il est ta force qu'il est le roc oh Seigneur, tu es mon bouclier ma force le roc sur qui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 Ma vie, reque bosse que de guetz, ohri bosse que de cara, bosse que de gorri, cara, bosse que de consta. Toi seul est le désir, oh Seigneur, de mon cœur et je vis pour ta. Doré, mon âme te loue ce soir. Mon âme t'adore ce soir. Mon âme veut te célébrer ce soir. Mon âme veut reconnaître ce soir, Seigneur mon Dieu, que tu es le Dieu souverain. Mon âme reconnaît ce soir que c'est à toi seul que nous devons dire Alléluia. Et mon âme ce soir crie Alléluia. Mon esprit crie Alléluia. Mon être crie Alléluia. Tes adorateurs crient Alléluia. Tu mérites l'Alléluia. Tu mérites l'adoration. Tu es notre bouclier. Tu es notre force au oh Dieu. Tu es Yahweh. Tu es l'Alpha. Tu es l'Oméga. Tu mon bouclier, ma force, le rock sur qui je fondé ma vie. Seigneur, lorsque des pensées tristes me viennent, oh Seigneur, je sais une chose, tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui me tient par la main. Et je sais une chose, Père, toutes choses concourent à mon bien parce que tu es Dieu, parce que Seigneur mon Dieu tu es souverain et tu sais ce que tu fais Père éternel, c'est vrai que quelquefois nous ne savons pas, parce que nous ne voyons pas plus loin, oh Père éternel, mais toi tu es Dieu, tu étais au commencement et tu seras toujours à la fin, oh Père éternel tu es éternel, tu n'as pas de fin mais c'est toi Seigneur mon Dieu qui es la fin oh Seigneur mon Dieu, tu es l'oméga gloire à ton nom oh Jésus, louange à toi quand je regarde les montagnes Regarde les vallées Quand je regarde la mer Ô oh Seigneur, tu es Dieu Quand je regarde les montagnes Regarde les vallées Quand je regarde la mer Ô oh Seigneur, tu es Dieu tu es Dieu! Tu es Dieu! Tu es Dieu! C'est vers toi que nous levons les mains ce soir. Tu es Dieu! Tu es Dieu! Tu es Dieu! Bien aimé, l'éternel ce soir qu'il est Dieu. Lève ton cœur vers lui. Seigneur, nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos âmes vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Oh Dieu! Tu es Dieu! Tu es Dieu! Tu es Dieu! Seigneur, lorsque nous regardons ce que tu fais dans nos vies, lorsque nous nous levons le matin, lorsque ton souffle de vie est renouvelé en nous, Père, nous reconnaissons que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur mon Dieu, lorsque je me lève le matin, je sais que j'ai un Dieu puissant. Je sais que j'ai un Dieu qui est vivant. Parce que ce n'est pas un être humain qui me donne le souffle de vie. Parce que ce n'est pas un être humain qui décide que sera ma journée. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il a tout prévu pour moi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Quand je regarde comment tu ajoutes, Seigneur mon Dieu, des jours à nos vies. Lorsque je regarde, lorsque, Seigneur mon Dieu, je regarde quelqu'un qui dit, j'ai un an de plus, je sais que c'est pas ta grâce. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, c'est pas ta grâce que nous vivons. C'est pas ta grâce que nous adorons. C'est pas ta grâce que nous te célébrons. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu dans nos vies. Tu es le Dieu de cette plateforme. Tu es le Dieu des adorateurs et des adoratrices. Tu es le Dieu de nos vies. Tu es le roi de gloire. Tu es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur mon Dieu. Lorsque je te vois en train de visiter tes enfants, lorsque je te vois en train de me visiter, lorsque je vois ta présence dans ma vie, je sais que tu es Dieu. Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu Seigneur, même lorsque je suis dans la douleur, même lorsque mes émotions prennent le dessus et que je me mets à pleurer, comme je l'ai fait encore une fois ce matin, Père. Oh Père éternel, je suis émerveillé parce que Seigneur, souvent, dans les minutes qui suivent, tu sèches mes larmes et tu me donnes de parler d'autres choses, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu! Tu es Dieu! Tu es Dieu. Lorsque tu te révèles à moi, comme l'étoile brillante au père, je reconnais que tu es Dieu, que tu es un Dieu vivant. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Bien aimé, devant ce Dieu, nous allons encore prendre le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, versets 9 à 10. Apocalypse chapitre 19, versets 9 à 10. Alléluia. En fait, jusqu'à ce soir, j'étais en train de... Il restait peut-être encore 20 minutes, 30 minutes, lorsque je disais au Seigneur, Seigneur, ce soir, qu'est-ce que je vais partager avec mes frères et sœurs Je ne suis pas obligée, c'est vrai, dans, selon la façon dont nous adorons, mais j'ai envie de leur partager quelque chose. Et c'est ainsi que ces passages-là, Dieu me les a mis à cœur et je les partage avec vous ce soir. Apocalypse chapitre 19, verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu.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 et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie Alléluia, bien aimé dans ce passage l'ange qui est en train de s'adresser au serviteur de Dieu lui annonce quelque chose et lui dit « Ces paroles sont les véritables paroles de l'Éternel. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Alléluia. Bien aimés, ce soir, nous sommes heureux, nous sommes privilégiés parce que nous sommes appelés au festin des noces de l'agneau. Et l'ange dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Alors, ce qui m'a encore touché au verset 10, la parole de Dieu dit que le serviteur de Dieu est tombé à ses pieds pour adorer l'ange qui lui parlait. Alléluia. Et l'ange rétablit la vérité. Il rétablit les choses. Il remet les pendules à l'heure. Il dit, garde-toi de le faire. Ne m'adore pas. Garde-toi de le faire. Moi, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Bien aimé, les anges sont nos compagnons de service. Les anges sont nos compagnons. Et l'ange dit, ne m'adore pas. Garde-toi de le faire. Adore Dieu. Et si tu es en train d'adorer l'Éternel avec moi ce soir, c'est que tu as, tu as fait la bonne chose. Alléluia. Tu as fait ce que Dieu veut. Et je, je pense que le Seigneur me montre ça parce que, comme je le disais tout à l'heure, le seul ministère qui va subsister lorsqu'on sera en haut là-bas au ciel, c'est l'adoration. L'ange dit adore Dieu, pas moi l'ange, n'adore pas un ange, n'adore personne, adore Dieu. Alléluia. Et bien aimé l'éternel insiste, il persiste dans dans cette parole de la Bible, parce que lorsque vous allez encore dans Apocalypse chapitre 22, Apocalypse, chapitre 22, au verset 8. Oui. Apocalypse, chapitre 22, au verset 8. Il dit encore, verset 8 et 9. Apocalypse, 22, verset 8 et 9. Il dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent la parole de Dieu. Adore Dieu. La parole de ce livre adore Dieu. Alléluia, bien aimé. Dieu insiste dans sa parole pour dire... On n'adore pas un ange, on adore Dieu. Les anges sont nos compagnons de service. C'est pourquoi ce soir, je prie, je lève la voix et je demande à nos compagnons de service de rentrer dans chacune de vos maisons pour vous apporter la grâce de Dieu, pour vous apporter la, les promesses de l'éternel, pour concrétiser les promesses de l'éternel. Ce sont nos compagnons de service et je les envoie en mission maintenant. Parcourez la terre, allez chercher sur les, quatre, les, les, les au niveau des quatre vents, oh parcourez les quatre vents et allez visiter. Chaque personne qui est connectée ce soir, chacun de nous connecté ce soir, chaque personne qui va se connecter et qui adore vraiment Dieu, que chaque personne soit visitée et que les anges, comme l'ange Gabriel a apporté les bonnes nouvelles, que les bonnes nouvelles arrivent, mais que ça ne s'arrête pas seulement aux bonnes nouvelles, qu'en plus des bonnes nouvelles, les promesses de Dieu s'accomplissent dans vos vies. Parce que ces anges sont nos compagnons de service et nous adorons Dieu. L'ange dit, adore Dieu, moi, je suis ton compagnon de service. Bien aimé ce soir, je suis là pour te dire, tu as des anges à ta disposition qui sont tes compagnons de service. Mets-les en mission pour aller arracher ce qui te revient. Mets-les en mission pour parcourir la terre, pour aller des quatre coins, au niveau des quatre coins de la terre, pour parcourir la terre, au niveau des quatre vents et t'envoyer ce dont, ce que l'Éternel a prévu pour toi. Et t'envoyer ce que Dieu a prévu pour toi. Bien-aimés, ces anges sont à notre service et c'est pourquoi, bien-aimés, tu ne les adores pas mais tu les mets en mission parce que ce sont tes compagnons de service. Alléluia. Gloire à toi, Éternel. Nous adorons aujourd'hui avec avec les anges qui t'adorent aussi, ce sont nos compagnons de service. Seigneur, mets-les en mission pour nous, en notre faveur. Que ta faveur repose sur nous, ô oh, Dieu Tout-Puissant, que ta faveur nous environne, que ta faveur repose sur nous. Mets tes anges en mission, qu'ils parcourent la terre et que tes enfants, sur cette plateforme, se rendent compte, Seigneur mon Dieu, ô oh, Seigneur, qu'ils sont en adoré, un Dieu vivant, un Dieu glorieux, un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu glorieux. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, la puissance qu'il a dans ton, adoration, dans ton adoration. Bien aimé, je vous invite encore à prendre le livre de Deux Rois. C'est le dernier verset de ce soir, le dernier passage. Le livre de Deux Rois, chapitre 3, verset 15 à 18. Deux Rois, chapitre 3, verset 15 à 18. Deux Rois, chapitre 3, verset 15 à 18. Je lis la parole de Dieu. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le jouet Harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des forces, des forces. Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de, de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Alléluia. Bien aimé. Je suis encore séduite par la puissance que Dieu met dans l'adoration. Bien-aimé, on dit que Élisée, le prophète, dit amenez Emmenez-moi un joueur de harpe. » Moi, je pense que ce soir, ce que nous sommes en train de faire, c'est comme un joueur de harpe. Nous adorons notre Dieu. Nous adorons notre Dieu et la parole de Dieu dit que pendant que le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut élisée. Fut Bien-aimé, lorsque tu adores ton Dieu, sa présence est manifeste. Lorsque tu adores ton Dieu, l'Esprit de Dieu se mobilise. L'atmosphère change. Alléluia. L'atmosphère a changé lorsque le joueur de harpe s'est mis à jouer. Et l'Esprit de Dieu a été sur Élysée et il a prophétisé. Et il a dit des choses merveilleuses en faveur des enfants d'Israël. Il a dit, faites de, de, de, de cette, dans cette vallée des forces, ainsi par l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, vous ne verrez point de pluie et cette vallée se remplira d'eau. Bien-aimés, de la même façon ce soir. Je prophétise sur ta vie Au moment où nous sommes dans l'adoration de notre Dieu Je prophétise sur ta vie Que tu ne verras même pas la chose venir et tu seras béni de façon soudaine, de façon brusque. Il n'y aura même pas de préavis. La parole de Dieu dit, il a dit, vous n'allez même pas voir de vent, vous n'allez même pas voir de pluie, mais cette vallée sera remplie tôt. Bien mais si tu ne vois rien en ce moment, si les circonstances de ta vie en ce moment-là ne sont pas perceptibles à tes yeux, si tu, les circonstances de ta vie sont, ne sont pas en train de te montrer que tu es en train d'aller vers la possession de la bénédiction que Dieu a prévue pour toi, sache une chose. Lorsque tu es dans l'adoration, tu es surpris. Parce que tu ne, tu ne vois même pas de signes des fois qui t'annoncent. Et puis tu es surpris, tu es surprise que brusquement la bénédiction est là. La, la parole de Dieu dit « la valeur se remplira d'eau ». Et ça c'est petit. Il dit que ça là même c'est peu de choses au Dieu de l'éternel. Il va livrer tes ennemis en témoin. Alléluia. Bien aimé, est-ce que ça ce n'est pas merveilleux? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut posséder cela ce soir? Bien aimé, quand tu es dans l'adoration, Dieu te surprend. Ce qu'il a prévu de te donner, Alléluia, tu ne verras même pas venir. Les circonstances vont te sembler défavorables. Et puis tout à coup, je le prophétise sur ta vie, je le prophétise sur ma vie également. Tout à coup, malgré les circonstances qui sont là, malgré actuellement le deuil que j'ai. Oh, c'est vrai, j'ai perdu mon mari. Moi, pratiquement, à, à, à, à peine six mois après, je perds mon père les circonstances là sont là, mais je suis convaincu d'une chose, Dieu va se révéler Dieu va faire quelque chose de façon soudaine malgré cette détresse, malgré cette épreuve Dieu va se révéler, parce que lorsque ces choses arrivent, des, des fois ton esprit même se ferme tu n'es même pas en train de voir quelque chose venir tu as ce que tu es plongé, la tête baissée je suis en deuil, je suis en deuil Alléluia tu en deuil, tu es en deuil, mais Dieu va faire quelque chose. Dieu va te surprendre. Moi, je sais qu'il va me surprendre. Et moi, je sais qu'il va te surprendre. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Dieu va se révéler de façon puissante. Et la parole de Dieu dit, non seulement il va accomplir sa promesse, il dit ça, là même ses petits devant lui. Tes ennemis, il va les mettre à tes pieds. Tes ennemis, alléluia. il dit, tu vas les frapper. Il va te les livrer au oh, nom puissant de Jésus. Bien-aimé, reçois cette parole. Reçois, parce que cette parole est pour toi. Je suis convaincu d'une chose. Dans ce qui est en train de se passer... Je retiens que, Seigneur, si tu de me prouver de cette façon, c'est que la gloire qui vient là, elle doit être supérieure. La gloire qui vient doit être très grande. La gloire qui vient doit être très grande. C'est vrai, les circonstances actuellement ne me les montrent pas. Tout à l'air calme et tout à l'air triste autour de moi. Mais Seigneur éternel, je sais que bientôt ma valeur se remplira d'eau. Et ça c'est petit. Mes ennemis, Seigneur mon Dieu, tu les piétineras, tu les écraseras. Moi-même Seigneur, tu me donnes la victoire parce que tu es mon Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Gloire à ton nom éternel mon Dieu. Une heure dans tes pavis vaut mieux que mille ailleurs. Et moi ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer à t'adorer. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux, nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre, que tes œuvres proclament ta grandeur.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 Seigneur mon Dieu, que ton règne vienne, que ton règne s'établisse. Ta parole me dit ce soir que ton règne est là, que ton règne est présent, que tu règnes. Ô oh, Père éternel, Seigneur, fais-nous bénéficier de ton règne. Ô oh, Seigneur, nous bénéficions déjà même parce que nous t'adorons. Mais Père, donne-nous de toucher. « Donne-nous de posséder, Seigneur mon Dieu, ce que tu nous as promis et ce qui est déjà dans ton règne, ce qui est déjà là. Peut-être que c'est nos yeux spirituels, nos yeux physiques n'ont pas encore vu, c'est nos mains physiques n'ont pas encore vu. Mais Seigneur, je proclame et j'annonce ce soir éternel que j'ai vu ton étoile. Et Seigneur mon Dieu, ça ce n'est pas rien. Et tu as calmé mon cœur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Tu es Dieu. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point de Dieu. Comment ne pas t'adorer Mon âme veut te chanter, mon âme veut te célébrer, mon âme veut te louer. » Oh, « Ô Père éternel, je te remercie parce que ce soir, Seigneur, tu as fait que je t'ai adoré sans qu'une lame ne coule. Parce que c'est toi qui console mon cœur. Parce que c'est toi qui sèches mes larmes. Parce que c'est toi qui es Dieu de, de génération en génération. Parce que c'est toi qui es Dieu éternel. Parce que, Seigneur, mon Dieu, il n'y a point de Dieu que toi. Et parce que, Seigneur, par-dessus tout tout même, toi, un Dieu si grand, toi, un Dieu si élevé, toi, un Dieu si puissant. » Toi Dieu, tu es le Créateur. Toi le Dieu de l'univers. Toi le Dieu qui est au-dessus des cieux. Toi qui es assis sur ton trône glorieux. Toi qui es le Dieu souverain, Seigneur mon Dieu. Tu t'es abaissé jusqu'à moi, tu m'as aimé. Et tu me manifestes chaque jour ton amour. Seigneur mon Dieu, le sang de Christ a coulé pour moi et pour tout le monde, au Père éternel. Et moi, tu me fais encore la grâce d'être à mes côtés. Et tu me dis ce soir, Seigneur mon Dieu, qu'en peu de temps, sans que je réalise ce qui arrive, Seigneur mon Dieu, ma valeur sera pleine d'eau. Et Seigneur, tu dis que ça encore c'est peu de choses. Parce que Seigneur mon Dieu, oh Dieu, mes ennemis. Seigneur mon Dieu, tu les écrases. Tu me donnes la victoire. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé dans la vie des adorateurs et adoratrices. Que ton nom soit glorifié, Père éternel. Que les témoignages continuent d'abonder. Père éternel, il y a le 10, 10 avril qui arrive, au oh Père. Oh Père éternel, que chacun de tes enfants, chacun de tes enfants puisse dire oh Dieu Tout-Puissant, il y a eu un 11 avril, il y a un 10 avril. Oh Père éternel, tu m'as béni. Je vais témoigner de toi. Parce que ce 10 avril éternel mon Dieu, c'est un, un 10 avril de témoignage. C'est un 10 avril de témoignages, de témoignages glorieux. Moi, je sais que je vais proclamer ton nom. Moi, je sais que je vais témoigner de toi. Moi, je sais, Seigneur, que je vais oublier toutes mes douleurs, que je vais oublier toute ma peine, je vais oublier toute ma tristesse. Tes enfants, Seigneur, mon Dieu, seront dans l'allégresse au Père. Tu vas transformer, Seigneur, mon Dieu, nos pleurs, notre, notre, détresse, tu vas la transformer en allégresse, en chant de joie, en cri de joie, en cri de victoire, et nous allons célébrer ton nom. Nous allons témoigner de toi. Mets dans ma bouche, Seigneur, mon Dieu, des sujets de témoignages. Je ne dis pas un sujet, mais des sujets de témoignage dans ma bouche parce que Seigneur quel que soit là où je serai quel que soit là où je suis je veux t'adorer je veux te magnifier je veux reconnaître et proclamer que c'est toi le seul vrai dieu il n'y a point de dieu en dehors de toi louange à toi éternel il n'y a point de rocher comme notre dieu éternel mon dieu tu es le dieu qui sait tout tu es le dieu qui sait ce que tu prévois demain tu es le dieu qui sait ce que tu prévois cette nuit ce que nous voulons Seigneur c'est dormir dans tes bras d'amour c'est dormir enveloppé de toi c'est dormir enveloppé de ton esprit et c'est dormir Seigneur dans ta complicité dans ton intimité pas la mort âme ce soir, parle à mon cœur ce soir Seigneur mon Dieu, ne me laisse pas dans le silence parle à mon cœur, parle au cœur d'un adorateur parle au cœur d'une adoratrice Seigneur mon Dieu révèle-toi Éternel mon Dieu calme le cœur de quelqu'un, calme la tempête de quelqu'un, calme la tempête éternelle lève-toi et ordonne à nos tempêtes Seigneur mon Dieu de se taire, parce que toi Dieu tu vas te manifester, et quand tu parles quand tu te lèves Éternel mon Dieu tout fait silence et tout se disperse en notre faveur, que ton nom soit glorifié gloire à toi Seigneur, adorateur adoratrice, que Dieu nous bénisse que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que la gloire de Dieu arrive sur toi de façon soudaine, que la gloire de Dieu arrive sur toi de façon brusque, sans que tu te rendes compte même que quelque chose arrivait et que tu puisses témoigner de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen, Amen et encore Amen.